Hey, salut tous mes petits amis, j'espère que ça va bien, on est de retour encore pour une nouvelle vidéo très courte et très importante. Le titre c'est, comment booster une vidéo sur YouTube. Ou comment augmenter ou diminuer la vitesse de la lecture YouTube. Ok, vous êtes avec, bébé tout. N'hésitez pas de like, de commenter, et de s'abonner. Pour commencer, cliquez sur YouTube. Choisir une vidéo, n'importe quelle. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure, regardez vidéos. Hein. Bonjour, dis à nous, tourner encore avec une. Bon, Maintenant, cliquez vidéo. sur les trois points en haut. Et cliquez sur vitesse de la lecture. Choisir multiplier par deux. Maintenant, la vitesse est accélérée. Bonjour, bonsoir, ça n'est pas de vidéo à regarder Bonjour, dis à nous, tourner n'est encore avec une bon, vidéo qui va nous comment on va publier une vidéo surtout. En premier, c'est pas un bagage qui est difficile. En avant, regardez vidéo en plus. Like, commenter. Partagez dans un commentaire ou à dis-nous qui s'en va comprendre qui ça pas bien paraître et puis n'a pas que c'est pas sur la vie. Merci d'avoir visionné ma vidéo, like, commenter, abonnez et partagez.